Y'a pas vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant cette vidéo, je prends un instant pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Clean My Mac X. Je les remercie de sponsoriser cette dernière et laissez-moi vous présenter cette petite merveille. En deux mots, Clean My Mac X est le logiciel à avoir pour les possesseurs de Mac, si tu veux éviter tout type de problème. Il est sur le marché depuis 14 ans, utilisé dans 185 pays, approuvé par Apple, donc autant dire c'est OK, c'est safe, y a pas de douille. Il possède une tonne de fonctionnalités indispensables comme une analyse intelligente qui vous permet d'examiner votre appareil pour localiser tous les fichiers cachés invisibles, les téléchargements incomplets et le reste des vieux fichiers, ainsi que les fichiers volumineux masqués. Si vous voulez visualiser la manière dont le stockage est utilisé, vous avez la rubrique Télescope qui vous schématise un petit peu la répartition pour pouvoir supprimer les fichiers inutiles, c'est super pratique en un coup d'œil, tu vois ce qui prend de l'espace et où sur ton Mac. Vous avez évidemment une protection en temps réel, ce qui empêche tous les malwares, virus, cheval de Troie et consorts de venir contaminer votre magnifique Mac. Et l'application supprime également ceux déjà présent. Donc au moins t'es safe, tranquille. Et comme vous pouvez le voir enfin, l'application est super design et facile à utiliser. C'est tout ce qu'on aime en tant que consommateur Apple, bien évidemment. Donc si vous êtes possesseur d'un Mac un peu vieillissant, plutôt que d'en racheter un à un prix énorme, demandez-vous si ça vaut pas plutôt la peine de donner une seconde vie au vôtre. Et pour ceux qui ont les derniers modèles bah, ce serait quand même dommage de se priver de l'utiliser à son plein potentiel. Il y a déjà plus de 25 millions de téléchargements sur le logiciel, donc n'hésitez surtout pas. Merci à Clean My Mac X de sponsoriser cette vidéo et Let's go, baby Y'a yeah, plaît pas de vous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir d'être de retour à Lyon. Ça fait quasiment un mois que je n'avais pas été euh, dans ma belle ville natale. Entre les états unis Benzema à Madrid, la préparation de France-Espagne à Paris pendant deux semaines. Ça, c'était très fastidieux, mais ça fait plaisir de pouvoir retourner chez soi et retourner dans un décor, un endroit qu'on maîtrise. Et en parlant de France-Espagne, je crois qu'on a encore quelques comptes à régler et on va le faire en partie aujourd'hui. C'était une superbe expérience. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui étaient sur place, pour l'ambiance, pour l'expérience globale également pour ceux qui ont regardé mon vlog ça a l'air de vous avoir plu donc j'en suis très content mais maintenant il est temps de recentrer un peu la chose parce que je pense qu'il faut qu'on discute, j'ai réussi en seulement quelques ballons à avoir un highlight et j'étais en TT, alors que vraiment je suis rentré 20 minutes et que j'ai pas eu beaucoup de phases de jeu on va dire et j'ai réussi à m'illustrer par un tacle et j'ai vu vos vannes bande de bâtards je vous ai vu, alors comme ça on veut rigoler sur moi, on veut se moquer, on veut hein, me vanner un petit peu, alors y a pas de souci, hein, je prends pas du tout mal les vannes mais vu que c'est Certains ont fait leurs stats sur mes côtes. Je suis totalement légitime de répondre en échange et de faire également mes stats sur mes côtes, ok Donc aujourd'hui, on va react un petit peu sur les tweets, les vidéos, les TikTok, les memes qui ont été faits à partir de moi. Et puis ensuite, des petits trucs qui sont plus globaux sur le match. Ça me permettra également de vous donner mon avis de, des insides et d'en discuter un petit peu mieux. Donc, c'est parti Petit react de France-Espagne et, et des meilleurs memes, let's go Alors en fait, vraiment, l'idée de cette vidéo est trop drôle. C'est venu de ma femme qui m'a envoyé un TikTok fait sur moi. Elle m'a dit hey, « hé, je suis désolé, mais j'ai pleuré de rire En fait elle m'a envoyé ça Et j'avoue le TikTok était trop drôle Donc je me suis dit Mais attends Mais on va se le regarder ensemble On va en faire une vidéo carrément Donc démarrons sur ça <rire> Il a bien fait une roulade quand même, le bâtard. Hein <rire> si on doit honnête, Le frère Telmo, il a bien, bien roulé quand même. Hein oh, il n'a pas fait semblant. Hein bon, en même temps, j'avoue, la pointe de vitesse est vraiment pas ultra rapide, quoi. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que l'appel est plutôt bien senti sur... Tu sais, si on, veut être, t'sais, si on... Regardez, hop, la passe, tu as à la limite du hors-jeu. Ensuite, je prends un peu d'avance, là, comme ça. Regardez, j'ai même 2-3 mètres d'avance. Mais au bout d'un moment, ma course est pas bonne, tu vois. Et je suis là, <rire> j'essaye d'y aller à fond, à fond, à fond, je me donne. Et et à la fin, en fait, je me dis, vas-y, foutu pour foutu, tu l'auras pas, tu sais, genre, je, je lève un petit peu la tête, et je me dis, vas-y, prolonge pour Péfut. tu vois, vas-y, le frérot Péfut, il va être face au goal, il va pouvoir marquer, tu vois Et j'envoie le tacle du désespoir, sauf que lui, il a été plus rapide, et bah <rire> Oh, sa mère. Pourquoi j'ai pas 10 kilos en moins Pourquoi est-ce que j'aime trop les bonnes choses de ce monde Les mauvaises aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que j'ai 10 kilos en trop Je vous jure que si j'avais 10 kilos de moins, c'était le 2-0 et pas avec Bruce Grain, avec Bruce, il aurait marqué le 3-0, carrément. Mais le TikTok avec le petit... <rire> Franchement, c'est marrant. Donc, j'accepte. C'était un peu lent. Euh... <rire> Vous êtes des mecs drôles, vous êtes des mecs drôles, sérieux. Allez, next tome de liste. Alors, il n'y a pas que des TikTok où, justement, c'est que le tacle, d'accord Il y a aussi des mèmes où on voit des vidéos de mecs qui courent, des trucs drôles. Donc, en fait, c'est cool. On ne va pas juste revoir le tacle 35 fois, tu vois. On se fait ça un petit peu en début de vidéo, ensuite des trucs plus généralistes. Bande de bâtards. <rire> attends, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a Qui te tient Qui t'a tenu Qui t'a tenu ça, c'est des bâtards, ça. Ça, c'est ceux qui m'ont dit la charrette ou alors qu'il y avait quelqu'un qui me tenait à l'arrière. Et la vidéo... <rire> <rire> la vidéo, elle l'illustre trop trop bien. Pire encore! Vraiment, le tweet qui m'a fait le plus mal et que j'ai vu plein de mecs répéter derrière, c'est le mec qui ont dit, ouais, Zach Nani, il court comme dans les cauchemars. Ça, j'avoue, ça m'a fait, ça m'a pris direct au cœur. Il court comme dans les cauchemars. Le pire, c'est que tu peux vite l'imager, tu vois. Et ça, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Ah, encore une fois, c'est vrai que la pointe de vitesse n'est pas très très rapide du côté de Zach. Donc, du coup, il est vrai que, oh non, oh, l'action de Zach Nani m'a fumé de rire. C'est terrible. Je crois que cette fois, on va voir l'autre angle. Mais... L'arbitre <rire> elle a été sympa avec moi Je le jure l'arbitre a été sympa Mais la prod c'est là où c'est noir le ralenti Il a été direct je l'ai découpé Regardez là je lève la tête Oh, l'attentat. Vraiment, cet angle, il est trop drôle parce que, regardez, on voit ma tête, elle a deux doigts de tabasser le sol. Ça, m'a ça pas fait mal, moi ouais, je le dis. Mais ma tête, elle a deux doigts de tabasser le sol. Et en fait, c'est cet angle-là qui fait qu'une personne qui a pas vu le match, qui lui explique que c'est un tacle offensif et pas défensif, elle va être perdue. Carrément, j'ai vu des mecs dire, ouais, t'as eu de la chance, l'Espagne, ils se sont fait voler, ça, ça aurait dû être penalty. Là, tu sais qu'ils ont pas vu le match, hein. Mais, j'avoue, l'arbitre a été sympa avec moi, elle m'a pas mis jaune. Après le tack, elle est venue moi elle m'a fait, doucement, monsieur, vous venez de rentrer, etc. Allez-y doucement Attention, faut pas blesser quelqu'un. Et là, je lui oh, "Excusez-moi, et toi, mec, elle a vu que j'étais pas de mauvaise foi, tu vois ce que je veux dire Mais j'avoue qu'en plus, pour le coup, j'ai fait mon Raphaël Léaou parce que quand je me relève, j'ai le sourire relève comme pas possible, tu vois. Vraiment, cette, cette course-là, là, là c'est le moment où je lève la tête et je me dis "Ouais, c'est pour Péfute, j'y vais à tof sa mère. » Et là, tu vois, le corps un petit peu trop gélatineux et là. Oh là là, mais c'est à quelques centimètres de passer. Tu te dis que vraiment, si ça passe, c'est la passe décisive du siècle. Tu vois, bon, façon enfin, de parler hein, du siècle. Hein, je... je bombe, c'est dommage, mais au oh, calme, j'accepte. Et au final, du coup, voilà, je vous le dis, j'ai pas eu carton jaune. Mais en réalité, si je dois être parfaitement honnête avec moi-même, ça aurait pas été volé. <rire> le jaune, il aurait pas été volé, sérieusement. Hein <rire> Attends, mais wesh... Oh non, ça corre. Comment il a pas la balle Oh non, ça corde, comment comment il c'est un t'es censé être mon gars. Ça <rire> <'est un> bâtard. <rire> ah non, vraiment, quand j'ai dit y'en a, il faut trop leur stats sur moi. Que ce soit en réac sur Twitch, que ce soit sur tout, des tweets et tout. Encore en je fais une vidéo derrière moi. <rire> vous avez bien mangé. En même temps, c'est tout à fait normal, hein, bien sûr. Mais vous avez bien mangé. Regardez-le flexeur avec ses baskets en fond, là, le bâtard. <rire> Bon gars, ça ah, trop. trop. Ah bah voilà, regardez ah, ce qu'on vient de dire, putain. On l'a dit à même temps <rire> Et c'est là où vraiment, vraiment je m'étais dit, vas-y. Quand je suis sorti du terrain, je me suis dit, allez, euh, j'ai touché que quelques ballons. J'ai eu le tacle qui doit faire parler, mais en réalité, premier, je crois que je touche trois ballons. Il y en a un, je contrôle propre, je la remets, bon c'est ok. L'autre, je tente d'envoyer Pepin en profondeur. Une ou deux fois, je suis solo, je suis pas servi. Je me dis, Bon, il a peut-être pas quoi faire des highlights, tu vois. Allez, en dehors du tac, il y a pas de quoi envoyer un highlight. Malheureusement, les tweetos euh, pour faire des highlights... Euh... <rire> Ils ont pas forcément besoin d'action. Hein. Zack Daddy highlights. Vous le voyez venir. Je vous régale. It's the big man show now. En plus j'ai suivi le coach quand j'étais, enfin le coach quand j'étais gamin. Ah quand j'étais gamin et que je pensais pas que moi-même je serais grand, gros et chauve, c'était une époque qui était belle. En plus c'est bien parce que quand t'es comme moi, c'est-à-dire grand, gros, chauve, on te dit pas. Genre les abonnés ils voient pas un grand chauve un peu au dos du pour dire oh là là là là c'est ton cousin il ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais j'avoue qu'elle a le petit it's the big show, c'est bien marrant. <rire> en plus, la foncièrement, franchement, regardez sa tête, regardez la mienne. Bon, ok, vas-y, c'est pas totalement éloigné. <rire> il y a, a peut-être quelque chose. Sa mère, 12 000 likes, 180 cités, PDDR, je suis en larmes. <rire> Bande de gamins. Oh là là là là là là là là. Je crois que fois d'après, c'est plutôt pas mal. Zach Nani en profondeur, mon dieu. <rire> C'est un éléphant de mer ça C'est un morse frère, c'est quoi ce truc-ci C'est une otarie géante quoi Franchement, ça joue Ça joue, ça joue, c'est pas tiré par les cheveux la façon dont tu le vois se débattre Le pire en plus Quand tu vois ma course etc Quand on revoit l'action en question Tu vois que je suis à fond Tu <rire> la même dire que cette, ce, ce morse Ou je ne sais quel Ce loup de mer Ou je ne sais quel animal Tu sens qu'il se débat Qu'il est à fond Et c'est là où c'est marrant que, oh, Le pire c'est que j'ai été lent Mais j'ai pas été lent par euh, Tu vois j'ai flemme Non j'étais à fond frère Et ça a donné un truc terrible Vraiment Eh <rire> <rire> hey, hey, Je comprends rien à ce qu'ils disent <rire> mais je peux l'assurer que c'est pas sympa Mais le frérot donnait lui Un maillot à sa taille aussi C'est quoi frère, ils lui ont donné un crop top Oh non mon dieu Oh non mon dieu Vas-y les blagues sur le poids C'est le tapin de l'extrême Appartez, Oui Oui Mayel Non Non Oh ça va Classe on ça, Oui Putain eh, les, les snaps avec, euh, comme je l'ai dit, émojis de partout Quelqu'un qui filme de bien proche, c'est la quintessence de l'humour français Allez on s'en fait un petit dernier les gars Et après je pense qu'on aura fait le tour sur moi Et on va faire des trucs plus généraux Oh là là là là, je vois venir à peu près le délire donc là là déjà c'est une course de personnes âgées donc tu sens déjà que.. Pouf ah le frérot il se donne Il se donne Non Non on rigole mais.. Faut l'applaudir le papy Faut l'applaudir, il n'y a pas à chier. Ah le frérot il a 89 ans, des rhumatismes et je ne sais quel truc. Il a pas juste 40 kilos en trop ça fait vraiment, lui il l'avait le ballon. <rire> je jure sur la course il l'avait le ballon. Moi je l'ai pas eu, mais lui il l'aurait eu, eu c'est sûr. Pour réagir de manière un petit peu plus généraliste, je voulais commencer avec ce plan de carnage. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce plan au Stead a été partagé à toutes les productions foot de la planète le soir même. Alors le Stead, pour ceux qui savent pas, je crois que c'est le Steadicam, donc en fait c'est le caméraman avec la cam sur le côté, une sorte de gros dispositif pour pouvoir justement porter une caméra et que ce soit fluide. Et vu que c'est un match pas professionnel, ils se sont permis des libertés et Notamment d'avoir des plans stylés Si vous l'avez pas vu Vraiment si dans les vrais matchs de foot On avait un truc comme ça Pendant quelques instants Je crois que c'était fait au drone carrément Mais bon après un drone ça aurait été dangereux Sur la pelouse à proximité des joueurs Mais matez ce plan toi, Matez score, ce plan Juste avant le coup franc Donc le coup franc où Amine se blesse malheureusement Mais regardez ça coupe, Avec le caméraman ça, Le mur Et là il passe derrière le gardien yeah T'es mal l'immersion Alors l'immersion elle est totale L'immersion est totale, c'est absolument exceptionnel. Avec son numéro 21, vous... Dommage que ça fasse pas but, et donc du coup regardez c'est ça le stand c'est ce mec là qui l'a fait, et donc du coup il a fait tout un plan où il part des joueurs comme ça pour faire le demi-tour et tout. Et tu m'étonnes que ça ait fait le tour des productions foot parce que c'est un truc de streamer, donc du coup ça permet plus de liberté. Et au niveau de la prod, ils se sont régalés, tu vois. Alors bien entendu, du coup, ça donne le sans débat, débat Twitch, Télé, nu En fait, c'est trop drôle comment à chaque fois qu'il y a un gros événement comme ça, il y a toujours des trentenaires, quarantenaires sur Twitter. Ils ont entendu Twitch, ils ont vu que ça intéressait les jeunes, ils ont vu certaines personnes dire Twitch meilleur que la télé. donc Dès qu'il y a un gros événement, ils sortent et ils disent « Eh ben au final, Twitch, euh, c'est comme la télé, hein oh, ça fait de la télé, mais c'est pour les jeunes. » Toujours, ça relance ce débat de merde. Limite, j'avais envie d'en faire une vidéo un moment pour en parler, mais bon bref, ça se relance tout le temps. Tu vois si, si à la rigueur vous voulez la vidéo, dites-le moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce débat. Mais au-delà de ça, du coup, Twitch, ça permet aussi cette liberté à ça. Et ça donne du coup un plan qui est magnifique. Regardez, avec l'ambiance, les gens, le caméraman. « Voilà ce qu'on aime !» Le coup que... Vraiment ça donnerait vraiment envie de pouvoir l'avoir en vrai ce truc Mais bon malheureusement ça n'arrivera sans doute jamais Mais c'était très stylé donc dédicace à eux Dans la continuité un petit peu de ce coup franc Juste avant on a le fameux Le fameux boumé <rire> il a raison, blablabla. Bla bla bla bla j'ai regardé euh, ce coup franc sur la faute d'Amine, Donc du coup c'est la faute qui blesse Amine. Voilà, c'est Telmo le gars que j'ai fauché qui euh, prend un deuxième jeune sur ça en revenant très violemment sur Amine. Et Amine, bah vous l'avez vu si vous avez suivi les les, les caps, il est allé à l'hôpital, il a été opéré, il en a pour plusieurs semaines, donc <rire> c'est du, du sérieux quoi. Et le pire c'est que sur cette faute-là en particulier où il y avait faute de manière indéniable, Bah les Espagnols ont vraiment parlementé avec l'arbitre pendant hyper longtemps, et je crois qu'entre la blessure plus après les derrière les Espagnols qui font que parler, on perd 7 minutes de jeu. Et c'est un petit peu euh, représentatif de la seconde mi-temps, où je pense que le temps de jeu effectif a été de 15, 20 minutes grand max et on a perdu 20, 25 minutes entre les Espagnols qui se plaignent beaucoup à l'arbitre, les changements aussi, les changements très longs. Je trouve que c'est dommage qu'en seconde mi-temps, les changements, on soit resté sur la formule où Dogby était là à devoir annoncer à chaque fois sorti de machin, entrée de truc, tu vois, ça rend du truc trop long. À la fin, fallait faire les changements par salve et arrêter de perdre du temps. À la rigueur pour un Amine qui sort ou quoi, vas-y, je peux comprendre. Mais à la fin, euh, sortie de euh, Yassencor, euh, bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois, genre il aurait fallu euh, que ce soit plus rapide et je peux comprendre que les Espagnols sont un peu frustrés du temps perdu sur ça. Après le à la fin du match pour vous dire, c'est l'arbitre qui coupe après que les Espagnols se soient plein à la fin et eu un comportement très agressif envers l'arbitre la, de touche et en fait, j'ai parlé avec les arbitres, ils étaient vraiment dégoûtés de ça à la fin. Ils avaient dit on prend notre temps etc., pour faire ça, c'est pas normal et euh, il aurait resté. Donc en fait, il y avait 90 plus 2 à la fin, mais le plus 2 servait à rien parce que c'était une mauvaise de communication, il restait 10 à 15 minutes normalement. C'est ce moment-là où j'étais rentré, re-rentré, Yas était re rentré et tout, il aurait pu, pu avoir plus de temps de jeu, mais ouais, il coupe le match et donc du coup techniquement l'Espagne perd sur tapis vers 3-0 limite et donc du coup il restait 10 à 15 minutes à jouer, mais en plus pour avoir revu tout le match, il y a des choses dans le comportement des Espagnols que je comprends pas parce qu'en seconde mi-temps, avant que Papy Gavi par exemple ceinture à l'once comme ça, il y avait pas spécialement de décision arbitrale chaude, ni contre eux, ni de faute vicieuse des Français, en seconde en tout cas, en première on pourrait dire qu'à mine un petit peu à des moments, c'est vrai, mais en seconde, non, et j'ai remarqué, j'ai trouvé, en ayant re regardé le match, que les Espagnols sont un peu empoisonnés tout seuls, chauffés tout seuls. Et à partir de ce moment-là, ça a tendu l'ambiance du match jusqu'à donner la scène de la 90e. Et donc du coup, en fait, ce qu'ils disent pas, c'est que quand ils viennent après dans leur vidéo dire, euh, ouais, euh, beaucoup de temps perdu, machin, nanana euh, », notamment par les changements, c'est vrai, mais aussi notamment par ça. C'est-à-dire que là, dites-vous, en discutant avec l'arbitre, ils font perdre plus de 3 minutes sur une faute qui est juste, mais... Indiscutable, indiscutable, il y a faute, tu vois. Ils se font pas voler dessus. Mais ils font perdre plus de 3 minutes. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a une partie de ce temps perdu qui vient de leur faute. Euh, la brouille avec Alondes, euh, la faute sur Amine, à la fin la cohue. Euh, vraiment, c'est assez drôle. C'est pour ça que Boumé, il fait blablabla, bla bla bla bla, parce qu'il a raison. La faute avec Camille, elle est à 79ème. Regardez à quel moment elle part, euh, il part euh, le tir, Donc euh, voilà, ça me permet de discuter un petit peu plus, c'est important. Mais c'est vrai que dans la seconde mi-temps, c'était dommage euh, à certains égards. Et quand notre frère Boumé, vraiment Boumé, je trouve, vu qu'il est fort au foot, les gens, ils, sont, ils ont été dur que la normale avec lui. Je peux comprendre l'exigence supérieure, mais il a fait un très bon match, je trouve, et c'était un plaisir de jouer avec lui. Et vas-y, dans un cadre un peu plus joyeux, ça permet de mettre en avant le public. quel plaisir Quel plaisir Trop, trop stylé stylé. Vous vous rendez pas compte du niveau de frisson et de rêve que ça met ce genre de truc. C'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ça devant 20-25 000 personnes qui étaient chaudes. Moi je me demandais si le public allait réussir à maintenir une ambiance tout le match sans avoir vraiment de cob, de tambour, de chant organisé et tout. Et il y a eu quelques chants qui sont partis allez les bleus, les trucs à ça. Mais au final oui, oui oui, il y avait une très bonne ambiance le public a réussi à retranscrire sa propre. Je sais pas si sur Twitch ça se tentait, mais sur place c'était trop kiffant. Déjà quand on est rentré dans le stade qu'il y avait 2000 personnes sur 20 000 c'était déjà la folie alors à 20 000 pendant le match c'était vraiment trop trop cool et vraiment les gens ont été adorables, super sympas et Bravo quand, quand t'es fan de foot tu vois tu vis vraiment une sorte de rêve et c'est là où tu dis aussi que footballeur quel métier de rêve <rire> vraiment la folie alors on en a vécu qu'elle est bon côté pour le coup mais vraiment trop trop trop trop, trop bien tu vois Arrête de jouer, <rire> Inox, il est trop rentré pour le divertissement. Vraiment, Inox, il est trop, trop rentré pour le divertissement. Quand il faisait ses petites danses, ses petits trucs, ça s'en battait les couilles. Non, même son entrée était pas mal, hein. il y a eu quelques ballons perdus, mais c'était vraiment bien. Mais c'est bien hein, parce que ça a aussi détendu un petit peu l'atmosphère. Alors, ça peut être vécu comme une provocation, mais ça a détendu un peu l'atmosphère. Et c'est ce moment, en fait, l'embrouille avec Alonso euh, où euh, Papi Gavi lui, lui, lui ceinture un petit peu la tête et tout. C'est vrai que c'était un petit peu chaud. Il y a Bibi, regardez, qui calme, tout le monde calme un peu et tout, mais ça se pense à ce moment-là que l'ambiance est tendue. Alors ah l'ambiance c'est vraiment pas tendue pour tout le monde. Il a raison, Inox il vit les choses de manière sincère, de manière un petit peu candide même par moment. Mais c'est comme ça que tu kiffes vraiment. Vraiment, grosse dédicace à lui, c'était trop trop bien de faire ça avec lui. Genre sa présence était vraiment grave cool. Ah bah on y est encore là je crois. Ils ont raison. En plus regardez, tu vois l'embrouillant fou. Regardez, tu vois l'embrouillant fou et les deux ils sont en train de danser. Non, ils ont raison. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme j'ai dit, ça peut être vécu peut-être un peu manque de respect ou quoi, mais en fait, je trouve, ça apporte de la légèreté, ça dédramatise un peu le truc, tu vois, ça, ça rappelle aussi que c'est un match sérieux, mais où il y a aussi euh, la place un petit peu pour de la légèreté. Rien que l'entrée, là. Oh là là, l'entrée. Voilà, c'est pas l'entrée, mais quand il entre comme ça pour faire son truc un peu manga. Il annonce la couleur direct, donc franchement, non, c'est une bonne chose. Dès les entraînements il était impliqué, Inox, c'était trop trop... Pour vous dire, pour s'entraîner, on a fait un match amical contre euh, le staff euh, du, du stade Jean Bouin, d'accord, qui est un stade de rugby. À un moment, on perdait contre eux euh, dans un des premiers matchs d'entraînement, on perdait 1-0. Et Inox, après la, le, le, le discours de la mi-temps, il leur crie dessus, mais bon, des mecs sont grands, forts, et tout. Il dit, waouh on va vous fumer, les rugby man! On va vous fumer! C'était pas du tout des rugby man! Ah, on va vous fumer, les rugby C'était trop drôle. Ils l'ont pas mal pris, bien évidemment. C'était un peu la rigolade. Mais c'est un peu, tu vois, l'image de la personne que c'est. C'est grave cool. Oh, là, là, là, là, mon gamin. Les émotions. Oh, les émotions. Rien que moi, après avoir eu Benzema, j'ai eu les émotions. Mais alors, lui, après avoir réalisé ça, tu m'étonnes, frère. Tu dois avoir envie de pleurer. En plus, la veste est monumentale. La veste, ils nous l'ont sorti le matin même et tout. Mais, euh, non, franchement, eh. Merci euh non, c'est magnifique à voir. Non, c'est magnifique. Même pas envie de parler, gros. Amine, c'est quelqu'un que je connais depuis un paquet d'années et le voir réaliser un truc comme ça, des choses aussi grandes tout en restant vrai, fidèle à lui-même. Et dans le fond, euh, vraiment, je vous jure, genre, Amine, j'ai eu la chance de le connaître il y a quelques années, quand il n'avait pas du tout ce succès. Et entre l'après-succès et maintenant, il n'a pas changé d'un poil. C'est un mec vrai, c'est un mec bon dans son cœur. Et il mérite tout ce qui lui arrive. Et Inch'Allah, je lui souhaite que, que ça. que d'en avoir encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et voir cette scène un peu avec les larmes aux yeux, là, c'est la première fois que je vois ce TikTok. C'est beau, c'est chaud. C'est vraiment beau. Oh là là là là. Boumé a fait les travaux sur ce deuxième but. Il en dribble en premier. Hop Un peu de chat sur le deuxième. Talonnade. Hop Fixe Crochet <rire> Non, les TikTok, des fois, c'est bien ça <rire> Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce deuxième but, est, est, est, est en plus, vient d'une construction collective qui est trop belle et tout, donc fait trop, trop plaisir. Et les travaux de Boomer, encore une fois, sur le but, donc euh, avec euh, la foule en délire et tout. Euh, trop, trop beau le trophée. Eh, hey, 20 sur 20, 20 sur 20, il a pas à chier. Allez, on termine sur un truc, gentiment, je crois que vous l'avez tous vu. Est la, <rire> la fameuse musique. Mais où Shakira <rire> <risa> <Viva> la <corrida. risa> roja, La musique est géniale. La roja. Vraiment l'idée de la musique est excellente Elle est excellente Et en fait si vous voyez cette réaction là d'Ibaï Comme s'il la découvrait alors qu'il était sur place C'est parce qu'il me semble Ou en tout cas en tant que joueur Qu'on l'a pas entendu dans le stade Donc du coup en fait les joueurs ne l'ont même pas entendu Et il me semble que ça a été sur le stream Voilà donc corrigez peut-être moi dans les commentaires Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'Ibaï la découvre Et même moi je l'ai découvert après coup Et euh, c'est un petit troll c'est pas méchant J'ai vu certaines personnes dire Ouais mais euh, c'est des préjugés Ça pourrait limite être raciste Tu vois je t'avais les gars Si quelqu'un disait euh, français omelette du fromage baguette Pfff. Franchement, je pense pas que... Genre, si nous on avait subi ça, ou si au match retour on subissait ça, c'est-à-dire une petite musique un peu troll avec des parottes espagnoles, ou ils rigolent sur baguette et omelette du fromage, euh, franchement, moi, une des premières fois que j'ai croisé un anglais dans ma vie à une Line Call of Duty, il m'a dit, oh, ouais, t'es pourquoi t'as pas des grenouilles qui sortent des poches, tu vois. Et voilà, c'est de l'humour pas méchant, c'est pas raciste, et franchement, c'est c'est peu en plus, franchement, elle est trop drôle, tu vois. Quand est Paris à Ibiza, Mikasa, Estoukaza et tout, c'est vraiment drôle, donc... Franchement, c'est bon enfant, et moi, j'ai trouvé l'idée grave, grave marrante. Alors, c'est plus facile à dire de mon point de vue c'est vrai mais euh, c'est cool et ça me donne envie de voir un match retour alors bien sûr un match retour euh, qui risque d'être tendu on risque de peut-être pas être très très bien accueilli là bas euh, j'espère que s'il y a un match retour on aura de quoi faire un cop français J'avais fait un TikTok où je l'expliquais en stream moi s'il y avait un cop français de 5 10 peut-être 15% du stade mais je vous jure faudrait qu'on mette en place des bus un truc mais je suis chaud qu'on aille les éteindre chez eux tu vois et c'est vrai que l'ambiance pourrait être un petit peu tendue. en fait c'est vrai qu'ils ont sorti tout n'a pas été parfait à leur égard tu vois notamment à la fin quand ils s'embrouillent à l'armite et tout j'ai vu moi même des gens du public des fois jeter des bouteilles vides j'ai vu deux bouteilles vides jeter j'ai fait non non non ça c'est n'importe quoi c'est pas bien même si je trouve que les Espagnols étaient encore sur le... en tort sur le coup c'est pas une raison pour jeter des choses depuis le public donc c'est vrai qu'il y avait peut-être à des moments une ambiance un peu hostile mais c'est aussi ça le football à l'extérieur tu vois avec tout ce qui s'est dit sur France Espagne et euh, etc ils savaient qu'ils venaient un petit peu dans le four tu vois et nous à l'inverse on sait que c'est un match retour on va venir dans le four moi un seul tr... un des seuls trucs que je regrette c'est que ils sont sortis beaucoup d'excuses et je trouve surtout qu'ils ont ils ont servi un peu la soupe à leur communauté c'est que au lieu, tu vois, de dire alors les gars on n'a pas pris le match suffisamment au sérieux et on s'est pas entraîné collectivement et ça s'est senti, ils ont commencé à dire ouais mais ils ont triché sur les joueurs, ouais mais l'arbitre, ouais mais le temps, ouais mais euh, Vénus croisé Jupiter, bref vous avez capté l'idée. Ils ont commencé à sortir une montagne d'excuses au lieu de simplement dire que de eux-mêmes ils n'ont pas joué le jeu et le pire c'est qu'ils avaient l'information, c'est-à-dire que tous nos entraînements étaient euh, diffusés, même certains streamers de leur équipe ont réacté à ces entraînements, ils ont vu, ils ont fait ah ouais pas mal et tout, ils étaient au coin depuis longtemps. Ils avaient la possibilité aussi eux-mêmes de et je pense qu'ils l'ont pas fait, et c'est surtout ça, la grosse différence qui a été dans le match. Et, et, et ça donnera du coup un match retour où là, ils vont s'entraîner, et ça risque d'être sérieux. J'espère qu'on gardera les mêmes équipes sur les disponibilités, euh, ce qui risque d'ailleurs d'être le cas. Mais j'espère cette fois, ils vont s'entraîner, que ça donnera un match plus serré, et on espère que euh, ça, ça restera plus bon enfant. C'est vrai que même moi qui suis un fan de foot, qui sait que de temps en temps, ça peut être tendu et tout, il y a certaines choses autour de ce match, c'est vrai qu'elles pourraient ne pas être là, et garder une ambiance quand même plus conviviale et un peu moins sérieuse, un petit peu moins peut-être avec des moments euh, hargneuses. Voilà, peut-être hargneuses. J irais, j irais pas jusqu'à la haine, bien qu'il y a des supporters espagnols qui ont largement dépassé, de, des Français aussi d'ailleurs, mais des supporters espagnols qui ont largement dépassé ça. Franchement, les emojis singes et les salarables en DM euh. <rire> a fleuri hein, surtout du côté de Cheyenne ou alors des trucs sur le Bataclan et tout bref, il y a eu des trucs très moches mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé que côté euh, espagnol euh, après j'ai pas suivi toutes leurs réactions peut-être certains l'ont fait notamment Coco DC qui lui était très sympa mais j'aurais aimé qu'ils disent ouais alors c'est vrai que sur le match il y a peut-être eu certaines choses qu'on n'a pas apprécié voilà je dis pas que tout ce qu'ils dit c'est de la merde mais j'aurais aimé qu'ils reconnaissent euh, voilà ces, ces choses là en mode ouais ça ça là nous on n'a pas pris au sérieux et ça aurait été je pense plus réel à ré... enfin plus en rapport au réel donc voilà euh, pour euh, cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on a un petit peu react voilà donc vous l'avez vu à des tiktok à des vidéos avec également du coup à des choses plus générales, que ce soit sur moi ou autre. On termine maintenant ce chapitre sur ce match, il n'y aura plus de contenu dessus, et euh, c'était une belle expérience, en attendant peut-être le match retour Merci à vous d'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fin de journée Ciao ciao